C'est avec grand plaisir qu'on aura Stan Leloup au Sommet Virtuel Solopreneur 2020. Il a en plus euh, sorti son livre « Votre empire dans un sac à dos ». Il va nous parler de YouTube, de psychologie humaine. Et euh, bah, dis-nous Stan, pourquoi les gens doivent s'inscrire et venir assister à ta masterclass Yes. dans ce -là, On va parler beaucoup euh, de YouTube, des stratégies qui fonctionnent pour euh, décoller sur YouTube. Pour les gens qui ne me connaissent pas, euh, j'ai euh, monté une chaîne YouTube qui fonctionne pas mal dans le domaine du marketing avec euh, 300 000 abonnés et je publie assez peu de vidéos et donc on va parler de comment est-ce que tu fais des vidéos qui vont être cliquables sur YouTube, comment est-ce que tu maximises euh, le nombre de vues et tu crées des vidéos qui sont virales et je vous montre un petit peu euh, mes dernières vidéos et les titres et comment est-ce que je conceptualise les titres et les accroches sur les vidéos, comment est-ce que tu fais des vidéos qui vont être regardées et euh, comment est-ce que tu peux développer cette stratégie de viralité de recommandation pour trouver une audience sur YouTube. Génial, inscrivez-vous et merci encore Stan pour euh, ta disponibilité durant ce sommet. Inscrivez-vous. Merci pour ton invitation.